Grâce pour les gens qui ne peuvent pas conjoindre pour année. Il y réserve de grâce pour les gens qui veulent doubler. Pour ne pas qu'on nous mette à manger en pile de côté, Ou finir de manger droit légal, mais qui est doublé. Alléluia. On réserve de grâce. Nous sommes à l'heure de la réserve de grâce. J'ai de grâce à moi de ça n'a prendre pour moi pas. On m'a dit font plein d'ou avec le service ça tout son patron. Non, mais à toi de ça n'a pas d'accord pour passer pour ça. Amen, où doit sa tour bagage. ou doit vivre en bagage. Yes yeah. C'est une autre ben. non peut-être qui j'ai bon message moi recevoir là oui bon message moi recevoir pour le monde entier bon message moi recevoir pour haïti pour bon message moi recevoir pour haïti et mandez-nous s'il vous plaît commencer à écrire ça Marchez, marchez, écrire ça bon message moi recevoir pour canada pour tout le monde entier le ciel dit ça depuis l'évangile là depuis l'église là il n'y a pas que le ciel là-dedans. Il parle l'église. Son mouvement, son bonne rara. Depuis on n'y a pas capable de le ciel des louia. depuis pas Depuis orientation céleste. Rentrez tout neuf dans 2023 avec elle pour moi, s'il vous plaît. Depuis l'église, ce pas que orientation céleste. Il n'y pas l'église, bonne rara, bonne madigra. Bonne volant, bonne assassin, bonne méchante, bonne criminelle, bonne cassette passe. Voilà, c'est brave. On monte l'huile, on monte l'huile. Ça veut dire nouvelle grâce. On monte l'huile, ça veut dire nouvelle grâce. Oh nouvelles Seigneur ça l'est nouvelles mon Seigneur nous Aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe nous. aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe Quelle doit sortir de ce Vous pouvez garder nous, vous Gardez nous directement. Quelle doit sortir de Au moins, il faut Jésus dise l'église qui va y répondre. Au moins, il faut Jésus dise l'église qui va y répondre à Satan. Je ne me pas là camper dans tout le monde Je suis territoire sale le territoire Je suis dans tout le monde Je défié La puissance de l'ennemi Au nom de Jésus-Christ Ça veut faire comprendre Qu'il y l'église Jésus-Christ sur la terre qui Jésus-Christ sur la terre. Mais moi me camper dans cette la terre. Ouais! Et côté la parole Canada et branlé, États-Unis a peu tout côté monde qui a connecté, il y a dit oui, oui, ça son nouvelle ère. Nous y a qui veut sauver doit sauver. monde qui veut sauver! monde Qui veut embarquer? embarquer! And we are Tout que je croire que je ne pas We're hey. dimanche 18 au jeudi 22 Gratin à oui. Les Et bien plus, gratin Butin Gratin à Néa Oui, mon gars, Au nom de Jésus, n'a pas eu Satan, on le sent Et jusqu'à présent, nous on le sent pas qu'à étudier Jusqu'à présent, je ne pas qu'à faire m'aimer l'argent. Ja. Ah, combien de monde là hein? Où oui. tu Ou es sous ça Jusqu'à présent. Satan, pas qu'à faire remettre l'argent. Ja. Jusqu'à présent. Satan n'a pas qu'à faire fréquence dans le sens de Jusqu'à présent.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 et eh pas eh eh on fasse ça dans le fait là, non? Ah, il semble que Satan a un bouchon. Jamais ah. ce fréquent. Ah, est-ce que nous là? Jusqu'à présent, Satan n'a pas qu'à la gueule dans la raquette. Et tout ça, me avons bon Dieu, bon Dieu pour nous justifier. semble monsieur jeune bouchonne Bouchonne c'est pas amel non Bouchonne c'est Jésus vrai l'évangile là Est-ce que est-ce que est-ce que le monde même là Jésus Pas Amel. Sacté amel Mais Jésus Parce que moi mon gars pendant que je le ciel est revenu pour me dire que peuple a ça pour lui. De tous les temps, hein? non, mon Dieu est toujours tout puissant. Mais l'aile, par exemple, un bon homme, il est impuissant. Tout le monde est là. Je ne en attendez, ça m'a dit là. De tous les temps, non, mon Dieu est toujours tout puissant. Mais elle n'est pas un homme ou bien elle pas une femme ni résil elle est puissant Louia là dans pays je me place pour Dieu et il m'a scellé. Et pour mon Dieu, pas être dans ni salier à Pas moi-même. Tout Et ça fait un l'appelant ce message. Afin fait, ne dit pas qu'il vrai évangile là. Jésus parle, pas réel. Tout docteur Canada, tout docteur ici, docteur en médecine, docteur en théologie qui deviait, ou bien qui voilé, l'évangile parle dans le réel. Ah, ah, ah, Est-ce que nous là avec moi? Et si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Dans le Dieu de ce siècle, avec leur intelligence, pour qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile. C'est-à-dire que l'évangile a con gloire. Alléluia. L'évangile a con gloire. L'évangile a con gloire. Et tout -gloir. Monsieur le l'Évangile à con gloire Pasteur Daniel, Pasteur Charles, Monsieur, Pasteur Abel, toutes messieurs dames, Pasteur, l'Évangile a con gloire Si que la gloire de l'homme, si que la gloire de Satan, si que la gloire politique, Monsieur pourquoi pas la gloire de l'Évangile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 Faut que vous pour gloire à la descente. Gloire à la lion Mais faut faut que femme qui Faut que la aïe, aïe dimon bako tola kola bako la men Dieu pas l'évangile la a bon gloire il une gloire à donne mais faut bon Dieu jeune homme. pour gloire la descende faut bon Dieu il y a gloire il y a gloire il y a gloire gloire il y gloire à alléluia alléluia il est gloire il gloire il gloire amen Soit l'église ou pas sorti la présence de Dieu. Et pas bah, et bah, et bah l'église, pas l'église rien. Soit l'église ou pas, c'est quoi il y a bramassé la main d'abord. Et s'il vous plaît. Et s'il vous plaît. cet esprit abdime pour me dire nous encore. Pour me dire l'humanité. Gloire à l'évangile et pas dans tout le monde. Et Gloire à l'évangile là, c'est pas dans tout le monde. Gloire à l'évangile là, c'est pas dans tout le monde. C'est pas dans le mega church. Gloire à l'évangile là, c'est ça qui a traversé un nom qui a sorti. Qu c'est effet l'évangile là, fait sur moi. Amen. Et puis tout le monde a vivre là.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 Écrit pour lui stérile. Un, Un pour sa chance. Un pour sa chance. Pour l'enfanté. Médecin dit, stérile. Un pour sa chance. Monsieur pas le résultat, je suis là, dans le bureau. Le fini prend petit tout. Le mal madame a Kamachi prend petit tout. al médecin... Et <çutérance> puis il me dit, gloire à l'évangile là. À la tout examen. Moi, je suis là, je me dis, menti. Je me dis, je me mettre de côté. La médecine, je me dis, menti. Mais quand il y a madame, nous avons un gros bout de garçon avant de dire là. Ça veut dire gloire. Aïe, on doit jouer. Aïe, on doit jouer. Que mes <laughs> papiers s'arrêtent dans ma main. la figure l'évangile. Ou à parler comme ça le en arrive sous le moment pour la l'accoucher. Si mon grand ventre est Et puis, j'ai dit, je veux accouchement pour moi. Je ne vais pas prendre la main. J'ai dit, je accouchement accoucher pour moi. Je ne peux contrôler. Je peux contrôler sous mon thème. Et dans le sable, bien accordé avec moi. Mais c'est là, dit, elle t'a supposé coucher Il veut accoucher? Il dit en contrôle. Il dit c'est pas d'accord avec non? Il dit Je vais ici, je ici. Je vais me faire. ici. vais me Je vais me Je vais Je me faire. Je vais me faire. Je vais Barré ici. Je il dit Je dit me Je vais Puisque vous connaissez Amel qu'on un miracle. La tante pour une tendre petite papa. Entendez-moi, c'est qui? Qui, qui est le danger? Amen. Moi, le docteur lui me dis, dit, prends si, un mon nom pour moi. Me dit, docteur lui ne C'est pas misé. Pour moi. Et vous avez dit dernier résultat de Docteur a dit, spécialiste, Docteur Chalor, il dit, tout spécialiste, dit, si nous fait quelques minutes, nous perdons du bébé. Hein? Si ça a fait comme ça, il y a plus de Est-ce que y a défi là Est-ce Bon, moi, je lance un défi dans tout le pays la net. Et on dit, dire, «Démon qui Haïti a plongé qui ça. était occupé l'île là, et s'il plongeait il chef là, qui ce qu'il a plongé ?» Je qui est-ce a plongé ?» Je qui a... » À plonger. démontre les le démontre demon, boyo, misérable, pauvreté. Ma blague mandat de nous, ou arrêtez-nous. Et plonger. Anne, ça, ni Kiskeya, ni Haïti, ni Kiskeya, ni boyo, il a plongé. Il a obligé de plonger. Et gompil, gompil l'autre, gompil l'autre, n'a plongé. Mais ça nous dit pour nous finir avec Falsa? Excusez-moi, affaire faire mon l'évangile pas sérieux dans le pays, pas l'évangile sérieux, ou bien dans le monde. Moins d'eux, amène la fleur, pasteur amène la fleur, dans le précieux nom de Jésus-Christ. Le guerrier amène la fleur. Je ne sais pas si on qui niveau intellectuel, je ne sais pas si on grade, je ne sais pas si on a un djab. on a Je ne sais pas si on de à Satan face à face. Moi je menti, menti. Menti, menti, Et moi je suis rado à radoter. Et ici avec l'évangile. La pauvre quoi nous? Au nom. Au nom. Et rangez quoi nous, monsieur d'un On peut apprendre cette somme. Babie, non Bah il y a un copine. Je suis tout temps victime Que le Seigneur n'est pas dire nous bandit Par respect pour la révélation du Seigneur Mais toute victime violent demandez nous s'il vous plaît déposer les âmes Même nous avons une situation dure pour nous demandez nous pour déposer les parce que notre vitesse, s'y vous le passer, pour ne pas mourir malement, au moins, Amen. si nous perdons la terre, nous avons sauvé nos Nous Je demande à la ville de Dieu, mano, nous, Iso, toute notre équipe, à nous pour déposer les âmes. Parce que décision céleste, ça va et vitesse après le passé, pour ne pas mourir, messieurs. Au contraire, tu as préféré mourir. Ah, m'attendez, bah non. Oui. Au contraire, tu as préféré mourir nous-mêmes pour nous vivre. Parce que, eh, eh, eh, non moins à Jésus-Christ, et 10% qui sont sur la terre. Au oh, iso, mon moi, que non nous sauver sauvés. On est pour toute l'autre Chris Christ là. Que mon Dieu sauve un homme nous messieurs. Si la vie n'est pas de côté nous Vite l'homme. Si Gabriel toute équipe tout de côté nous y c'est nous. Jésus crie pour le déposer puis elle le pays là. Et bon, alors, vite, si, pour l'autre vitesse, qui pourra le passer. Abandonner, je ça. Viter l'homme. Ou déjà occuper en bas, ton sel. Pas avancer dans delma. Lui, pas de bonbons. Pasteur, la flèche, du dit pas avancer. Et sous ta vie, vini. Pas vos aimons, vini, porte tes pas Puisque l'évangile, c'est la gloire. La gloire. Monsieur Bagan, prêcher l'évangile sans gloire. Et Tout fidèlement supposé qu'on celle un de gloire. <laughs> Mettons fidèlement dehors le matin. Là, vous êtes quand vous en classe de moi. Mettez-le dehors le matin. parce que vous êtes avec Bandi dans la zone eh, Fragnoville, zone 75 Vous prenez un bagage sur lui, monsieur Paddy. On coupe Jésus même. Mettez-le dehors. Il a bagage fidèlement. Tigre fait tigre. Yes. Lyon fait lion. Jean Féchet. Mais mais mais système nous ici là. Nous pas nous, nous, nous, nous, nous ne pouvons pas prenant en main nous, mais n'a bien avec coup de sang Jésus. Exemple ma histoire. Ici à nous pas nous pas nous pas nous pas bail non. Mais pendant bail là bien avec coup de sang Jésus. Et relé notre tête ou pas fout temps de me doue Jésus rien Femme aujourd'hui. sur lui. L'évangile super. Ça vient parler d'avoir les amis. Gros amis m'achetons sur maïsseur cadeau. La calimande d'entrée. Mais il défie tous les amis. Avec samba Il défie tous les amis. Tout ça vous faites. Il tout. Plusieurs gros âmes rentrent sur lui. La cali ça m'a dit, dit, mais ça. Pas que sa pièce, là, a Et fidèlement, il n'a pas sur lui. je au Bon, Dieu, c'est la témoin. Je ne pas pas si Il fait gros dommage. Je vais seulement ma faire un séminaire dans ce domaine. Je suis pratiquement balancé. même La police pour le débarquer. Je suis allongé. mon sac sac là. suis allongé. Je dans l'église, Je suis Je à allongé. Je suis allongé. Je suis allongé. Je suis allongé. Que bon Dieu bénisse Que bon Dieu bénisse Est-ce que nous sommes sous ça Est-ce que nous sommes sous ça euh, matin avant de faire son nom, il y a un virus dans mes mois. Il pour le voter là. Il y a une révocation pour le faire. Il y a un pour le voter. Avant et après, parce que... Ça n'a pas fait hein, plus fort qu'on a on une ligne de message, il n'a pas de temps pour l'une de messages. En a les haïtiens, on croit sous deux. On croit de misère. ça, qu C'est quoi Christophe Colomb ou Zanikola? Nicolas? fait, de temps en temps, les ne pas de nous dire que ça ne croit pas. Non?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 Mme Dou quoi ça ouais Christophe Colot avec là Ça n'est pas ici avec lui. En parenthèse, béni par reine nous. Directement, béni par Satan dans le monde invisible. Indirectement, vous dit, Jésus te montre quoi pour te sauver, nous wa ça, et vous le péri. En comprenant ce si que ou est salut Tandis que depuis que vous mettez l'espoir là-dedans, vous vieillez ou péri. Levez-moi. Toute l'assemblée en campagne. Je prends spirituellement 1492. Je suis faire erreur de date.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 héritier du trône m'a même là dans l'époque Christophe Colomb pas de gain l'évangile il était obligé planter quoi pas de gain gloire l'évangile qu'on a l'évangile a brillé en Haïti et la brillé dans le monde et monsieur Abdou Magai, tout le monde qui maron maron même si elle télé fait je ma clarifié Au nom du sang versé de Jésus. Oui. Seigneur, je me le fais même devant le trône de la majesté divine. Je vais aller année 1492. Oui. Année 1492. Sous commande, Seigneur, je vais aller au -vine. Nous allons venir à présent. Yes. Et mettez maintenant, Mold Saint-Nicolas, dans Saint la yes. place de côté Christophe Colomb, te venir Époque, en 1492, c'est Christophe Colomb yes. te paraît Il était délégué par la reine de l'Espagne. Mélangé avec les seigneurs catholiques vous êtes dominé dominer l'île là mystiquement physiquement politiquement etc. Je année en 1492 qu'il y année 1492 je dit qu'il y là le Christophe Colomb te paraît à me là Et y en 2022, 4 décembre 2022, moi là, et me recommander, je me Jésus-Christ de Nazareth, avec ordonnance humaine, pasteur Pierre Arioska, moi paraît, spirituellement, et moi, je quoi au plant de Christophe, Je quoi, crois ça. Je me le doigt, je ici je le sous, ici. Vais tirer le sous deux générations. Mais je ta quoi, ça, monsieur, levez-le tête, levez-le le tête, levez-le la foi. Au nom de tête, levez-le sur la tête, le je quoi de misère, de pauvreté. Sous Haïti, sous l'île là. Sous pays Je vais tirer. Remassez tout vieux. Kakassio. La gueule dans l'abîme. Remassez, remassez, remassez. Remassez. La gueule dans l'abîme. Au oh, nom de. La gueule dans l'abîme. Je vais tirer vieux quoi ça. Et il y a tellement, quoi, tellement fait petit, pas de paix qu qu'on croit. Mm -hmm. Lorsqu'on rentre dans la ville, pas de paix qu'on croit, on quoi, quoi qu de pauvreté, de misère. Et plusieurs autres côtés dans le pays, mm -hmm. Côté de quoi, on y a un bon chemin, côté y de toujours de quoi, toujours de misère. Sale. Il y a de quoi, beau sale, quoi de beau sale. Nous craser, puisque nous craser, maman quoi? Toute petite quoi? Au nom de, au nom de Jésus. Maman m'a En 2011, un président qui est monté dans le pays et on sa ville tellement sale, ma citer non là. En 2011, mon président a Monté. En 2013, il a fait campagne en quoi Qui sortit de Tiburon. Là, les Iwal sont sortis. Hein, avant d'en briser parole. Il sortit les, les yeux <rires> pour aller boutouanamètre. D'après ça, bon Dieu révèle son apportage mystique. <rires> Qu'il a fait. Avec quoi Pourquoi qui est Pour aller dans une grande diable qui a dominé le pays. Et quoi ça C'est lui-même qui aurait Kitanago. Son gros diable qui est comme ça. Léo il a le territoire là. Et puis Kitanago fait président. découvre diable qui à l'heure de travaille sous terrain. Diable a la tête calée. Diable a têtes tête calée, son diable qui l'a pour le caler tête Haïti, pour le caler tête pays. Monsieur. Monsieur. En 2013, le monsieur le président fait campagne, li, campagne mystique, li, pour le plus gros diable qui n'a pas eu un diable tête calée. Est-ce que nous l'avons avec moi? Amen. Et Diab, tête calée ça. Depuis le ça, monsieur embrassé Diab ça. Tête calée ça, Qu'on ça, vous le dit? Ouais, ma le sujet. Et j'ai dit ça Il y a été à 600 mètres de distance sous tête de Saint-Nicolas. Rencontré avec ancien et, et, et lieu mystique ça que Christophe te descend. Là où nous PHTK,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 car ça c'est diable tête caléa qui sont diables qui boissent en pile les criminels en pile les exploités en pile les pas en rien les égoïstes en pile Ils volent en pile mélange avec tout l'autre cible des et du de pigé haïti tout autant au capable et puis, puis ce sont des criminels liés mm. ou pas mettre tout le monde qui n'a pas <cute> <-cale>, <cute> dit ça oublie qui est tête calée ministre tête calée directeur tête calée il y a Dit autre. Et, on Et l'on on par la foi, au nom de Jésus. Yeah! C'est nous prenons autorité par la puissance de Dieu. Viens quoi, quest Qui sont quoi Mystiques, démoniaques, mon invisible. Au nom de Jésus, côté lié à montrer la donne. Montrer, montrer, montrer côté lié à râler, spirituellement, briser. Et me craquer vieux à, à démoniaque ça. Nous avons à pente pays avec le sang de Jésus. Nous avons à sol avec le sang de Jésus. faut que faut pays à vivre, faut que les vive, faut haïtien vivre vive. haïtien vivre faut Au nom de On nous craque, quoi, on le sous-tête nous on nous nous on on nous on on on Et là, je dis ça encore. Et le sol là, c'est pour nous lier. Et là, donne pour nous vivre. Et si, et, et, et vite l'homme, ou bien au gouffre, avant de sortir, je vais aller au gouffre là faire un de dans le jugement. Et mon paquet de l'autre diable, je vais le frapper là. L'ouïa. Et dernière opération, jeudi 22. Oh. Ouane à la dernière opération, jeudi 22. Oh. Pas gagné mal.